fallait bien que ça arrive un jour, aujourd'hui je vous emmène bosser à saint james et chez saint james mon habilleur officiel, l'occasion d'aller fabriquer ensemble mes marinières. Ça tombe bien, ils recrutent dans l'atelier, vous me suivez Tiens, bonjour Jerry. Bonjour Luc Tu es en train ça de faire bien? fouiller <rire> euh, dans nos marinières eh ben écoute, je suis en train de m'équiper pour la prochaine saison. Bon. Alors je vous présente Luc le Sénécal, justement le dirigeant de la maison. Bienvenue au Tricot Saint-James. Bah, merci Luc. Alors il paraît qu'en plus tu recrutes. Ah, on recrute, on a plein de postes à pourvoir. Génial alors Tu moi, viens postuler Bah écoute, j'ai envie de venir bosser dans ton atelier et que tu me montres un peu les jobs. Avec grand ça. plaisir. On y va Je te ferai un café Ah bah allez, on commence d'abord par le café. Merci. Le café est déjà servi. Oui là. voilà, prêt, sans chaud. sucre, c'est bon. <rire> bah, Bienvenue. Avant d'aller tester le job de Remailleur chez toi, explique-moi un peu ce que représente saint james aujourd'hui. saint james c'est très simple. C'est une entreprise située à saint james qui est un village dans la Manche. C'est 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40% à l'export, donc très développé à l'export. Et c'est surtout ici, le site principal. Tout se passe ici et c'est 300 emplois. D'accord. Et des marinières, des pulls marins Alors, on a deux métiers euh, principaux. Le premier, c'est la laine. Donc, tricotage et confection euh, des pulls marins et des vêtements en laine, des vestes, les fameuses vestes saint James, mais également tout ce qui est coton. Donc, même principe, mais sur le coton avec les marinières et les dérivés de, de marinières. Deux métiers qui existent depuis de nombreuses années, fondés sur un savoir-faire humain. Et tu recrutes en ce moment Absolument, notamment dans un poste qui est le romaillage euh, qui est la fixation du col du pull au corps du pull. Et je t'invite à rejoindre Patricia qui va t'expliquer ce qu'est le remaillage plus précisément. Eh bien écoute, merci, Luc en plus j'avais pas de pull pour Noël, donc ça tombe bien, je vous emmène dans l'atelier et on va aller fabriquer notre pull. Merci. Avec grand plaisir. <rire> Salut. Bonjour, je cherche Patricia au remaillage. Ah, bonjour, excusez-moi, je cherche l'atelier Remaillage. Je cherche Patricia au remaillage. Ah oui d'accord. Merci. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, il paraît que c'est toi la remailleuse bon, oui. avec qui je vais bosser aujourd'hui. Oui. Tu vas m'apprendre le métier, c'est ça Je vais essayer. <rire> bon, c'est quelque hein. chose qui n'est pas forcément facile. C'est vrai. 18 mois de formation. Mali. Voilà. 18 à 24 mois de formation. Wow. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce boulot Alors, je suis là depuis 89 D'accord. Hein, et ça va faire donc 30 ans. Donc, on assemble le col sur le pull. Voilà. Donc, mais il faut d'abord mettre bien maille par maille. Voilà. Donc là, on retourne et c'est prêt pour toi. Waouh <rire> C'est là que j'ai peur C'est des loups, hein Waouh Pour vérifier, tu reviens. Tu vois, ça doit faire des petits V à l'envers. Là, j'y suis pas du tout, tout. c'est bon. Là, c'est bon. Ah ouais, OK. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ah bah Déjà, moi, la maille, hein, ouais. parce que j'ai fait des études pour être dans la maille. Bah, ouais. Par contre, si on n'y connaît rien, on peut quand même se former. Euh, tout à fait. Du moment qu'on a beaucoup d'agilité, de l'envie, de surtout de l'envie. J'ai loupé une maille ou pas Oui. Là. Mince. Ah tu vois ouais. je l'ai vu. C'est bien. Il faut aimer la couture alors non Il faut aimer non, quoi Non, on n'est pas ouais. obligé de savoir coudre hein, pour ouais. faire du remaillage. Là j'y suis là ou pas Non. Dans Il y en a une des loupées, là déjà ah au là là départ là. là. Oh, c'est dur hein <rire> Mais non. Oh, bah, c'est ouais, pas, bon. pas bon. Ah je t'ai vu bien, là. T'as de me, ah essayé de me faire un piège. <rire> il y a des modèles un petit peu plus difficiles là, bon, les uns quoi. que les autres donc on, on démarre sur des modèles plus simples et ça c'est un euh, modèle difficile rassure-moi un petit peu oui Ah bon, ça, ça allez, là vas-y appuie sur la pédale à fond moi c'est parti ça c'est la rebelleuse. oui, oui. d'accord allez donc, on la met là dedans ah, mais il y a un sens regarde ah. on ne peut pas que ça accroche on vérifie donc on le retourne allez on le retourne super ben, c'est pas mal non pour un début oui Enfin, je t'ai aidé beaucoup, hein? <rire> Un petit peu, on le dira pas. Moi aussi, voilà. je l'enfile. Tu Ouais, bon, c'est ça. Voilà. Oh, voilà. voilà. Là, ça tombe pile poil. Il n'est pas beau, mon col? Parfait. Merci, Patricia. <rire> J'aime saint James. Les deux, mais plutôt des romailleuses en ce moment. Marinière pour les marins, mais pas que. Les deux, comme le Mont-Saint-Michel. Qualité. Une France qui s'exporte dans le monde entier. Un peu les deux, euh, mais avant tout Manuel, on garde nos métiers traditionnels. On écoute, remailleuse, remailleur, rejoignez Patricia, ils embauchent ici, il y a du boulot pour vous. Et puis, quant à moi, ben, je vais aller tester d'autres jobs dans d'autres entreprises. Patricia, merci beaucoup. Merci. Et puis, bon job à toi. Merci. À bientôt. Au revoir. Bon, Je suis content de vous avoir emmené bosser avec moi chez saint James. Je suis très fier d'avoir fabriqué mon pull pour l'hiver. Vous aussi, venez. C'est un métier minutieux, hein, assez technique, mais finalement accessible à tous. Donc, n'hésitez pas à postuler. Likez aussi cette vidéo, faites monter l'audience de la chaîne, abonnez-vous, n'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser, et à bientôt pour une nouvelle expérience de job. Ciao. Je pense que vous avez moins de patience que nous, les femmes. <rire> Attention, si on va sur ce terrain-là. Hein. <rire> C'est vrai qu'on a envie d'avoir fini avant de commencer. Tu le sens hein? Non, non, mais je le sens bien. Ah bon, je le sens bien, je le sens okay. bien.